هل ستكون لحوم الحمير والبغال حاضرة على موائد الجزائريين؟ خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل سؤال ربما يكون قد تبادر إلى ذهن كل من تابع خبر سماح الحكومة باستيراد لحوم الحمير والبغال فقد ذكرت تلك الأنواع من اللحوم سواء الطازج المبرد منها أو المجمد في الجريدة الرسمية تحت البند التعريفي رقم 0205 ضمن القرار الوزاري المؤرخ في السادس والعشرين جانفي 2019، والموقع من قبل وزير التجارة، وكما المواطنين أبدى الخبراء بعض علامات الاستفهام قبل محاولة تقديم تفسيرات في الموضوع. أصبح منهب ودب يدخل في هذه الفواتير وال ويجيب أشياء ربما حتى المجتمع الجزائري المسلم ما يأخد أشياء الاعتبار وإذا كانت الكمية la viande des ânes et le sommet arabe en Algérie. Louons Dieu pour notre Maghreb. Ce n'est un secret pour personne que la viande d'âne est vendue en Tunisie, haussue et avec l'autorisation de l'État, et qu'il existe des abattoirs publics pour les ânes et de nombreuses boucheries publiques qui vendent un kilo de viande d'âne à 20 dinars, tout comme la viande de cheval. À 30 dinars, et la viande de bœuf entre 40 et 50 dinars. Peu importe que cela nous dégoûte en tant que Marocains, l'État tunisien n'a pas trompé son peuple et n'a pas menti à ses citoyens, et le Tunisien achète de la viande d'âne et la mange, et il sait ce qu'il a acheté et ce qu'il a mangé. Et là, le ridicule du monde a augmenté et le sommet arabe en Algérie a été perdu, car le monde entier sait pertinemment que 1. Le nombre d'Asiatiques est très faible en Algérie, et est presque indénombrable avec leur présence dans le reste des pays. Il est également incalculable et n'est pas comparable au nombre et aux quantités que l'Algérie importe des ânes, dans la mesure où l'État tchadien a pris la décision d'arrêter l'exportation des ânes vers l'Algérie. 2. Tous les pays ont des Asiatiques, et ils savent qu'ils ne mangent pas de viande d'âne. 3. La plupart des pays arabes sont des pays asiatiques et la plupart des pays asiatiques ont des peuples musulmans, et le régime algérien a voulu cacher son crime, alors il est tombé dans l'abus des Asiatiques. 4. La table algérienne, même au mois de Ramadan, comporte des plats à base de viande d'âne, et ce à l'insu des Algériens, mais au sud de leur président nominal, Abdelmajid Taboun, et à l'arrangement de leur président actuel, Seth Shangriya. Pour cela, quelles que soient les raisons politiques, diplomatiques et sécuritaires, le sommet arabe ne peut se tenir en Algérie pour deux raisons. La première, les invités du sommet arabe des rois, princes et présidents, ne mangent pas de viande d'âne et ne nourrissent pas leur peuple avec de la viande d'âne. La seconde, le régime qui nourrit son peuple avec la viande d'âne abattue à leur insu, peut nourrir ses hôtes avec la viande d'âne charognard.